Pour illustrer la façon dont se passe le changement de couleur au point mousse, je vais prendre l'exemple d'un bonnet qui a été fait avec du fil, deux fils, un noir, on le voit bien là-haut, là, là c'est ce qui est du jersey, un noir, en alternance avec du fil de couleur, alors là c'est le fil lui-même qui change de couleur, hein, il, il est multicolore. Donc Voilà la partie jersey, ce qui nous intéresse c'est la partie point mousse, Donc qui est donc on a là, j'ai fait par contre deux rangs de chaque couleur. Alors sur le noir, on va pas voir très bien, je suis vraiment désolée mais c'est tout ce que j'ai sous la main. En écartant en hauteur. On voit ici les lignes de couleur. Donc les mailles là comme ça. Et le rang du dessus, un petit peu plus compliqué. Alors, ah j'ai du mal à le voir. Le noir, enfin, quelque chose dans le noir. Voilà. Et au-dessus, je vais retirer ça, on a encore un rang de noir qui est là. D'accord Donc, un rang de noir, deux rangs de couleur. On voit que le rang de couleur vient s'accrocher les uns aux autres. C'est-à-dire qu'une maille ici, une maille là, sa tête passe au-dessus et les pieds viennent s'accrocher, euh, se sont montées les, les sur les épaules les unes des autres, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que ça donne de l'autre côté Et ça donne ceci. Là, on le voit quand même un petit peu mieux. Ou donc, les mailles au changement de couleur... Donc, j'étais en, en, en couleur, donc en jaune, quoi, sur cette portion-là. Donc, elle commence là, la maille, elle a son pied ici, sa tête monte là, et elle redescend. Alors, derrière l'aiguille, on voit, ne on voit pas. Donc, derrière l'aiguille. Et, la maille du dessus, en noir. Il faut passer un petit quelque chose, là. C'est un mauvais exemple. La maille du dessus en noir. Celle-là pardon j'ai loupé donc je passe à la suivante. Comme ça, comme ça. Donc la maille jaune du dessous sur cette maille jaune est venue s'accrocher. La maille ah non, donc le faire. La maille noire, on le voit aussi sur le jersey en vert. Ces, ces, ces lignes noires là, en fait ce sont les têtes et les pieds de maille que l'on voit de l'autre côté comme les fameux V, ce sont les jambes des mailles.